gut morgane la idanini chizqa o je voudrais fois ta branchons moi le bena betochachouli israeli si mosotey aussi didine prochaine étude de 2050 nous allons étudier nos sept miguel la paridalet mishna za et mishna vav ketan kore batoura o metargem aval eno pores al pour haach pores et shema Rabi ou Kol shlo'ra Miyamab, Eno Pures al-Shema. On continue à parler à présent des euh, mitzvot à accomplir en public. Et un peu en rapport avec la Michelle présente, on a évoqué le cas où un enfant a lu le maftir, alors on a vu qu'il ne pourra plus faire, il ne pourra pas lui monter ensuite Chabertibourg pour faire le moussaf par exemple, mais qu'on donnera l'honneur à son père. En rapport à ça, la Michelle maintenant elle va nous dire, elle va nous prendre trois personnes qui ont un certain problème, qui pourront, ou oui ou non, accomplir certaines mitzvot publiques, et... mais pas d'autres. On a trois personnes, il y a le katan, le petit, pour Khéar, c'est quelqu'un qui est en short, ou, en, ou en, qui n'a pas les, les, les manches couvertes, qui est en petit t-shirt, il n'a pas le droit d'être à lire parce que ce n'est pas qu'un pour le tzibur, il ne peut pas lire à la Torah, parce que ce n'est pas qu'un pour la Torah, mais il pourra quand même accomplir quelques mitzvot publiques, parce que c'est un adulte, qui est responsable, il pourra faire la mise Et après, le troisième, ce sera l'aveugle. On commence avec d'abord le katan. Katan kore batora ou au Sachez que l'enfant, le, il a le droit de lire à la Torah. Il compte pas parmi les dix, il faudra dix personnes, mais en plus, il pourra aussi lui aussi lire à la Torah au Metargem et même aussi lire le Targum. Par contre, avareno pores al-shema, veeno ver il pourra pas faire le pores al-shema. Vous vous rappelez de l'histoire du pores al-shema Lorsque dix personnes ont crié tous indépendamment, ils se retrouvent ensuite à la synagogue pour euh, ils tous les personnes après la Twila, et eh bien ils ont la possibilité de, ils ont même le devoir je crois, de se, de fait, de se réunir pour dire le un kadish et un baréchou et lire la première mitzvah de la première Meorot, de Yosser et aussi lire le schéma en public, comme ça ils ont compris une mitzvah en public. Et donc Avalano pores et donc, euh, donc, euh, donc, donc, donc l'enfant il ne pourra pas lui être le délégué, le chaliard cibur, qui va faire. Là, ce Kaddish est Un enfant ne peut pas dire Kaddish est si ce n'est un orphelin pour le Kaddish des orphelins, on va pas le pas Mais sinon, il ne pourra pas lui acquitter les personnes adultes de lire le schéma à la Birkat Amurot. Venover, il ne pourra pas lui monter le chalier Pourquoi Parce qu'il ne peut pas acquitter les autres personnes. D'accord S'il doit par exemple lire. Vous savez qu'à l'époque, surtout, en plus à l'époque. Mais Chalère, c'est pour qu'il monte, il ne comptait pas juste de donner le, le diapason pour le public. Il dispensait les gens de la tfila. Il, il, il disait la tfila à voix haute. Les gens répondaient à Amen et comme ça, il les a en plus. Donc, en tout cas, il ne peut pas accomplir les mixvot euh, public, Ok Et aussi, Venonocet capable aussi, il ne peut pas faire la Nessiat Kapaim. Si c'est un Kohen, il ne pourra pas monter faire la Nessiat Kapaim si c'est un enfant. Parce que c'est n'est pas Kavod pour un public que ce soit un enfant qui fasse la Bracha pour un public. D'accord Ensuite. Deuxième cas de figure maintenant, c'est Pocheach. Pocheach, on a dit comme il dit le Rashi, le Batanora. Il a les habits déchirés, il a ses coudes qui se qui veillent de dehors. Arum il est dénudé, il est pieds nus. Ah, il nous dit que quelqu'un qui est dénudé ou qui est pieds nus. Metargemin Pocheach veyachef. Arum, c'est quelqu'un qui est nu, en fait, qui n'est pas habillé comme il faut. Eh bien, pour cette schéma, il pourra faire la mitzvah de euh, lire le schéma à voix haute pour dispenser les autres, d'accord Donc ça, c'est Pores et Schéma. ou um metargem. il pourra aussi lire le Targum, parce que concrètement, c'est un adulte, il n'a pas de problème, il peut accomplir la mitzvah d'accomplir le, les autres. Cependant, Aval en non il ne pourra pas lire la Torah, pas comme le Katan qui avait le droit de lire. Lui, le grand, il ne pourra pas lire la, le, le grand, ce grand-là qui est mal habillé. Il ne pourra pas lire à la Torah parce que c'est n'est pas honneur pour la Torah. Veno Lifna teva, il ne pourra pas non plus monter Chalier Artsibourg. Il faut le savoir, c'est fréquent. J'ai déjà vu des, des, dans des synagogues comme ça, des quartiers où il y a un, un, un petit jeune de, de, de 14 ans qui arrive en short avec les, avec les tongs là, et, et avec les gros doigts qui dépassent comme ça, et il monte Chali Artsibourg. Hein, ça n'existe pas, C'est pas possible. Nous, on est des gens respectables, on veut quelqu'un de respectable qui soit notre délégué pour partir parler au roi. S'il ouais, si, euh, si devait partir. Euh, Demandez au, au maire de la ville qui, qui, donne un, qui donne un terrain, ou peu importe, pour, pour, la, pour la, la bête avec Neset, on n'enverrait pas ce... C'est moi l'expression, ce clochard, ah, c'est pas, pas, pas digne, d'accord Donc il ne peut pas monter non plus. Ok Veno vers va il pourra pas donc monter chez l'Artsibou, Veno noset kapa, il ne pourra pas non plus aller faire la Nesiyat Kappaim, parce que c'est n'est pas kavod. Nous on est des gens respectables et tout ça, quelqu'un qui va veut faire la bracha, il fait la bracha avec des, une tête de rasta et en short et des tongs. Non. D'accord Ensuite, Suma. là c'est l'aveugle. Alors là, d'abord, un moment, il faut savoir qu'il y a une discussion, mais concrètement, le Suma, il est dispensé des mitzvot de la Torah. Malgré tout, la Mishnah me dit que, pour être cet schéma ou metter game il pourra lire le schéma, il pourra même aussi dire le Targum par cœur. Maintenant, la Mishnah n'a pas précisé plus. D'abord, je lis la suite de la Mishnah, après je fais un petit peu d'ordre. Rabbi non, Kol Shelora Miyama, ben ne schéma. Rabbi Yoda discute, il dit, il pourra pas, lui, monter à ou même faire le Triforès à la hein, pour lire la Bracha des Meorot. Pourquoi Étant donné que de sa vie, il n'a pas, il n'a jamais il a jamais vu les Meorot, on parle d'un Souma de naissance, qui a jamais vu les Meorot, il n'a jamais vu les. Quand on fait la Bracha des Meorot, il C'est une Bracha en rapport avec les astres qu'Hachem, il a créé. Qui, Hachem, il a fait que le soleil s'est levé. Et du coup, celui qui a jamais profité de la lumière, il ne pourra pas faire la bracha des meorot selon la biouda. me discute sur ça et il dit non, parce que le, même l'aveugle, il profite de la lumière, même si lui il voit rien, mais quand il marche dans la rue, l'agman rapporte. Lorsqu'il marche dans la rue, euh, au lieu de les, les, les gens, grâce à la lumière du soleil, les gens viennent et lui disent non, ils lui disent Non, fais attention, tu vas tomber dans un trou, tu vas te cogner sur une pierre. Donc en fait, il profite même indirectement des de, de, de, de, de Meorot, donc il a le droit de dire la bracha des Meorot. D'accord Maintenant, donc, il s'avère que non, la lacha, elle n'est pas comme un biouta, donc le Souma a le droit de monter même en chali tibur pour dispenser le public. C'est tel que c'est écrit ici. Maintenant, maintenant euh, j'ai dit chaliar tibur, je me suis trompé. C'est vrai, mais c'est pas écrit dans la Mishnah. On a dit qu'il y a deux mitzvahs. Il y a la à de monter pour être pour essayer le schéma, lire le khadish, barichou et la première bracha de Ça, c'est une mitzvah. Et il y a aussi la à du chali tibur. Regardez que la mitzvah. Si vous faites en, en rapport avec, les, avec toutes les... Tous les cas évoqués de la Mishnah, les cas de figure évoqués, et les situations évoquées par la Mishnah, alors on a parlé de Poresat Shema, Al Shema, on a parlé de Chalertebourg, on a parlé de lire à la Torah, et on a parlé de Targum, lorsqu'on a parlé du Katan, et lorsqu'on a parlé du Pohéach. -eh et il s'avère que lorsque la Mishnah arrive sur l'aveugle, elle parle que de deux choses, il en manque deux à l'appel. On t'a dit que le Summa, il peut lire... Le Kadish Baréchou et la Bracha des Et est-ce qu'il peut faire la fila pour le public Alors sur ça, maintenant, il rapporte, ça c'est dans le Médachatcholom, il rapporte au nom du tout, qu'il peut effectivement être Shali Artibo. Bon. Et par rapport à la lecture de la Torah, alors vous allez me dire, lecture de la Torah, un aveugle, comment il va lire la Torah le public. Et or on n'a pas le droit de lire la Torah par cœur, donc ça marche pas. Alors ça, il y a effectivement un avis qui a apporté comme ça, que le, il rapporte le que, effectivement, mashma de, de la Mishnah qui ne pourra pas lire à la Torah. Cependant, le Bet Yosef, il rapporte, au nom du numéro qui au nom du livre du Eshkol, que même un aveugle, il peut monter à la Torah, dans la mesure où il y a un Chalet Sibur comme ce qu'on a l'usage aujourd'hui, il y a un Balcoré qui va lire à la Torah, lui il monte, il dit juste la bracha et, et le Chalet Sibur il pourra le faire à sa place. C'est un grand ridouche, parce qu'aujourd'hui on est marmier en général quand on monte à la Torah de lire en même temps que le Chalet sinon il y en a -ce qui pensent que c'est bracha le Vatala. Je, je, je, je n'ai pas étudié le sujet de fond, apparemment, le Beth Yosef tient, selon l'avis qu'on n'est pas, pas obligé de lire en même temps que le Chandelier apparemment, et même mieux que ça, même si finalement celui qui monte, il sait même pas lui-même lire, et eh ben il pourra donc, il peut pas lire, il pourra dire la bracha malgré tout et le Chandelier Tsibour, le Balcori, il pourra lire ensuite la Torah en, pour lui et acquitter le public ainsi. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de tout cela.